Alors, je suis le président du comité stratégique du M5-RFP. Alors, vous venez de sortir d'une réunion avec l'ONU euh, et la CDAO. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, brièvement de quoi s'agissait-il C'est le médiateur de la CDAO qui est venu faire une évaluation de la conduite de la transition. Euh, la transition, il faut rappeler, a une durée de 18 mois sur lesquels on est dans le 9e mois. Donc, il a rencontré la classe politique et il était accompagné du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Goumoko, du représentant de l'Union africaine, de la MISAEL et euh, des commissaires de la sécurité de la CdaO Il a essentiellement euh, tenu à écouter la classe politique. Qu'est-ce qu'elle pense du déroulement de, de la transition Nous avons euh, indiqué aux représentant de la CDAO que les positions de principe des M5 qui ont été exprimées le 6 mai 2021 à la rencontre avec le président de la transition restent inchangées. Quelles sont les principales propositions que vous avez faites au président de, de, de, du Mali, Bandao Nous avons indiqué que la rencontre que nous faisons avec lui le ce, 6 mai, mm. n'aura de sens que si euh, les préoccupations du peuple portées par les m 5 sont prises en charge pour préconiser une rectification du processus de la transition afin de créer les conditions d'une refondation totale du Mali. Donc à cet égard, il y a un certain nombre de revendications. La première, c'est la lutte implacable contre la corruption et la délinquance financière, la réduction du traité de vie de l'État, la transparence et la rédivabilité à tous les niveaux. Deuxièmement, la mise en œuvre de véritables poursuites judiciaires Contre les commanditaires, auteurs et complices de tuerie et contre les victimes de la crise. Troisièmement, nous avons demandé l'audit du patrimoine immobilier de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des ressources publiques allouées à certains départements ministériels, des services stratégiques et des projets de développement. Quatrièmement, l'organisation des assises nationales de la Réfondation doit aboutir à un large consensus sur les grandes préoccupations de la nation. Cinquièmement, la révision consensuelle et inclusive de la Constitution. Sixièmement, la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, comme demandé par l'ensemble des forats qui se sont tenus dans notre pays depuis bien plus six ans. Septièmement, la mise en œuvre d'un organe unique de gestion des élections, tel que réclamé unanimement par la classe politique. Huitièmement, la dissolution pure et simple du gouvernement et de l'actuel Conseil national de transition, qui n'est pas légitime ni légal de m 5 et de mettre fin à la répression des manifestations démocratiques et basifiques qui sont des droits constitutionnels. Quelle a Évidemment, été la réponse euh, de Bandao à vos, à vos demandes Il euh, va l'examiner et donc nous attendons le retour. Et donc ça, ça veut dire que depuis que Bandao est arrivé au pouvoir, c'était la première fois que vous le rencontrez, votre mouvement Pierre. Absolument. Est la première fois Comment vous comprenez que cette transition se fasse sans votre présence au sein du gouvernement La réalité c'est qu'il y a eu une confiscation de la victoire du peuple par la junte militaire et qui a été encouragée en cela et visiblement soutenue par la communauté internationale. Ce qui fait qu'ils euh, ont des problèmes, je l'ai dit aujourd'hui dans mon discours introductif au, au médiateur de la CEDAO, que les autorités de la transition souffrent d'un déficit chronique et congénital de légitimité, d'expertise et de cohérence. Parce que vous ne pouvez pas, c'est jamais vu dans l'histoire de, de, de l'humanité, vous ne pouvez pas obtenir un changement de régime. Et prendre, conduire la transition après ce régime, pas des forces qui étaient hostiles au changement ou des forces qui se disaient neutres, en mettant totalement à écart les forces actives qui ont piloté, qui ont conduit, qui ont porté le changement. Lorsque vous avez un gouvernement formé essentiellement des gens qui s'étaient opposés au changement, des gens de l'ancien régime, des gens qui se disaient neutres, lorsque c'est eux qui forment les institutions, mais ces institutions sont à milieu des préoccupations du peuple. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est comme si vous prenez un président de la République qui est élu et une fois après son élection, il va faire recours à l'équipe de son adversaire et à ceux qui n'avaient rien à voir avec son projet de société pour conduire son projet. Et pourtant, Bandao, lors de son investiture, avait déclaré la guerre contre l'impunité, la corruption et la délinquance financière. Quelles avancées peut-on noter neuf mois après son arrivée au pouvoir C'est pour cela que vous aurez constaté que dans l'adresse que nous lui avons faite, le premier point, c'est la lutte implacable contre la corruption et la délinquance financière. Parce qu'en fait, en dehors des discours, qu'est-ce okay, qui donne le sentiment au peuple que le changement est Et c'est pour cela que nous avons dit qu'elle était la transition tourne en rond. Et ils veulent ramener toute la transition à, à l'organisation d'élections, encore qu'elles ne seront pas organisées dans des conditions transparentes. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons fait la mise en garde, je suis revenu là-dessus aujourd'hui dans le discours qui j'ai tenu devant les représentants de la j'ai attiré leur attention que si on y prend pas les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque de se retrouver dans une crise politique avant, pendant ou après les élections. Parce qu'aucune des revendications fondamentales qui ont mobilisé le peuple malien des mois durant, sous le soleil, sous la pluie, sous les gaz latinos, sous les bases, en y laissant des morts, des blessés, des handicapés à vie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le sacrifice que vous avez consenti pour prôner le changement au Mali a été voué à l'échec à l'heure actuelle Non, les, les, les, la victoire du peuple a été confisquée, Mais l'échec, ça veut dire qu'on a abandonné, nous n'avons pas abandonné du tout. Et c'est pour cela que nous par parlons de rectification du processus de la transition. Parce que la voie que cette transition a prise depuis le 18 août n'est pas celle pour laquelle le peuple s'est battu. Et nous disons qu'il faut créer les conditions et les deux fondations totales. Si nous devons aller avec les mêmes acteurs, les mêmes fonctionnaires, les mêmes textes de loi, les mêmes pratiques, les mêmes grands corrupteurs et corrompus, les mêmes... Euh, personnes euh, sur lesquelles il y a des, des soupçons de détournement des milliards et des milliards. Si les mêmes personnes sont recyclées pour aller aux deux élections, sans changer les conditions, et c'est pour reconduire l'ancien système, c'est pour cela que nous parlons de crise politique avant, pendant ou après les élections. Les institutions installées dans cette situation ne pourraient pas gouverner le pays, elles seront illégitimes. Est-ce que vous ne partez pas un peu affaibli cette fois-ci il, il y a un an, une partie de la société civile, et certains syndicats qui étaient opposés au régime. Mais aujourd'hui, vous avez non seulement toutes les composantes de la société civile, tous les syndicats, il y a des préavis de grève de l'ensemble des grands syndicats au Il y compris des syndicats qui sont proches de l'ancien régime. Pratiquement des préavis de grève dans l'enseignement, dans la santé, dans le transport, tous les indicateurs sont rouges. Parce que ce gouvernement, la population ne s'y reconnaît pas. Ce sont des usurpateurs. Et c'est pour cela que ils ne sont pas audibles. Pendant que le pays est en guerre, pendant qu'on demande des sacrifices à la population, le terme de vie de l'État n'a pas changé. Ça veut dire qu'ils sont à milieu des préoccupations du peuple qui a demandé le changement. C'est ce qui est cette voilà. Les militaires sont dans les postes politiques et administratifs, ils sont dans les intrigues des directeurs, des directeurs administratifs et financiers. Vous savez la révolte qu'il y a au niveau du principal hôpital de Bamako. Où il y a un directeur civil qui a été nommé il y a quelques mois, qui donne des résultats. On le relève, on ne sait pourquoi, pour le remplacer par un colonel. Parce que maintenant, comme on dit, c'est la colonisation de l'ensemble des fonctions administratives. Mais en ce moment, qui va faire la guerre Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le M5 est resté est en train de se mobiliser et faire appel à l'ensemble des forces vives de la nation pour imposer la rectification de la transition. Est-ce que quelque part, euh, la population euh, malienne lambda, c'est-à-dire que les citoyens euh, qui, qui sont très loin de la politique et du, et du pouvoir euh, public, est-ce que ces gens-là ne se sentent pas lésés d'une certaine manière et par les pouvoirs politiques et par l'État Mais bien sûr, en réalité, le soulèvement de 2020, c'était le ras-le-bol. L'élection des députés n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder bord de C'est la, la gouvernance du pays. Notre pays a été pris en otage par une sorte d'oligarchie plutocratique qui a pratiquement verrouillé tous les leviers par lesquels les citoyens doivent s'esprit. Vous avez une famille avec quelques hauts fonctionnaires, des magistrats, des militaires, des juges, des opérateurs économiques corrompus qui ont fait une oligarchie qui a mis même pas sur l'ensemble des institutions de l'État. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi. Tout part et revient aux intérêts de cette univers. Le gouvernement qui a été formé à 80-90%, si les anciens membres, 18 à 20, c'est des cousins, des tontons, des tanti, des neveux. Des, des militaires. Mais ce n'est pas pour ça que les militaires se sont battus. Et donc c'est pour cela qu'il y a le sentiment de frustration dans la population qui est en train de grandir. Mais euh, euh, Monsieur Maïga, est-ce que ce n'est pas aussi parce que le M5 rp a aussi commis une erreur, c'est-à-dire celle de, euh, de donner une si grande importance aux représentants des cultes religieux En 2020, c'est l'ensemble des forces sociales. Dans le M5, vous avez plus de 100 partis politiques. Sur les trois centrales syndicales qu'il y a au Mali, les plus importantes, les deux étaient au sein. Les organisations de la société civile, il y en a deux grandes fêtières. L'une des plus grandes était au M5. Et vous avez près de ça, organisation de la société civile, toutes sortes de mouvements. Donc c'est un large front. Dans lequel il y avait certes les religieux, mais il n'était pas les seuls. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que l'un des acteurs majeurs qui ont créé les MCG, qui ont animé, ce qu'on appelait la Troïka au départ, le Front pour la Sauveur de la Démocratie, Espoir Manikura, et la Cemas, La Cemas c'est l'association liée à l'IMAM Mais on avait besoin les uns des autres. Mais ce n'est pas ça l'erreur. L'erreur, c'est quoi C'est que les militaires qui sont venus, qui ont dit qu'ils ont parachuté la lutte des MCG, ont trahi leur serment, ont trahi leur engagement. Et ils ont été encouragés, comme je dis, par la communauté internationale dans cela. Ils ont été soutenus par les forces qui soutenaient l'ancien régime. Donc ils ont trouvé intérêt, eux, le M5 est resté pour leur montrer qu'effectivement cette complication de la victoire du peuple n'est pas acceptable. Oui, mais nous, nous voyons aujourd'hui, euh, Monsieur Maïga, que la religion euh, occupe de plus en plus une grande place au Mali. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps, notamment que vous qui êtes euh, des personnalités politiques et publiques, est-ce qu'il n'est pas temps que vous commenciez à expliquer au peuple malien que le Mali, c'est un pays laïque et qu'il est nécessaire, même plus que nécessaire, de dissocier l'état de la religion Vous savez, la laïcité, du Mali n'est pas en cause. Les religieux ont fait éruption sur la scène politique lorsqu'ils ont eu le sentiment que des hommes politiques qui sont allés chercher leur suffrage, qui sont allés leur faire des promesses, une fois arrivés au pouvoir, ont non seulement trahi leur engagement vis-à-vis du peuple, mais ont porté atteinte à la foi religieuse. Lorsque dans un pays conservateur comme le Mali, un pays en guerre, où vous avez des organisations terroristes qui se prévalent de l'islam pour terroriser les populations. Lorsque dans une situation d'un état failli, un gouvernement ne trouve autre chose que de vouloir introduire l'enseignement de l'homosexualité dans le pays, sans considération des réalités des leviers internes de la société, au seul motif qu'il y a des pays occidentaux qui financent cette activité. Mais c'est de la provocation. Les religions ont fait éruption sur la scène politique lorsque des hommes politiques sont allés les agresser dans leur foi. Maintenant que quelques responsables des profitent de ça pour faire une carrière politique, mais attendant les élections, moi je suis convaincu que celui qui utilise la religion ou les considérations ethniques et régionalistes ne gagnera pas des élections au Vous avez ceux qui s'occupent de l'activité la, économique, c'est le moins des affaires. Ils font éruption aussi sur la scène politique. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes d'affaires qui portent la veste d'hommes politiques. On n'en parle pas. Vous avez ceux qui s'occupent des questions de sécurité. Ça, c'est les militaires. Mais aujourd'hui, les militaires sont en train de faire éruption, ils sont en train de les terrains militaires pour venir faire la politique. Et enfin, vous avez les acteurs politiques. Donc, en fait, la fixation, me semble-t-il, de façon exagérée, sur le rôle des légis. Que quelques hommes politiques en perte d'inspiration aillent faire campagne dans les mots se pousser les barres pour impressionner les gens. Les, religieux, les... non malais ne sont pas du tout. Je pense qu'on exagère un Quand on voit que là où la politique échoue et c'est là où les, les religieux euh, ont des victoires, c'est-à-dire que quand on prend par exemple le cas des Farabougou, on a vu que le Farabougou a été libéré par le Conseil islamique. Non, il n'a pas été libéré. En réalité, ils ont négocié un accord bancal. Personnellement, je ne suis pas pour, mais... De toute façon, quand vous partez demander aux populations de Farabou, elles préfèrent certainement un, un accord bancal comme ça, c'est la situation dans laquelle ils étaient. Parce que l'État ne peut pas c'est ça, l'État ne s'assume pas, ce n'est pas seulement une histoire de religion. Vous avez les bandits de grands chemins, vous avez les terroristes. Et quand l'État faillit, c'est la porte ouverte à tout. Ce qui est arrivé, la vérité. C'est que notre armée a été trahie. Pendant 20 ans, on a crié le Mali, exemple de démocratie, de alors qu'on était en train de défaire les principaux leviers de l'État. Comment vous pouvez comprendre un pays dans lequel on fait 20 ans, on n'achète pas une cartouche, on ne fait pas d'entraînement, on n'achète pas d'équipement. Le budget de l'armée est essentiellement utilisé pour corrompre les officiers, pour multiplier les grades, pour généraliser la corruption dans l'armée. Les militaires qui veulent diriger le bali aujourd'hui, ce n'est pas leur rôle, c'est comme les religieux, les hommes d'affaires qui sont en train de s'organiser pour, pour prendre le pouvoir. Mais ils ne sont pas dans leur rôle, a priori. La principale faillite de notre pays, c'est la faillite sur le plan sécuritaire. La sécurité, les questions de défense et de sécurité ne sont pas gérées par la classe politique. Ils sont gérés par le président de la République et les chefs militaires. Moi, j'ai été dans le gouvernement par deux fois. On ne discute jamais dans le conseil des ministres des questions de défense et de sécurité. C'est des domaines réservés du chef de l'État. Il les résout avec les chefs militaires et à la limite son ministre de la Défense. Donc, on ne vient pas accuser toute la classe politique. C'est le président qui demande un budget, qui est voté. Le budget est mis à leur disposition. Il l'utilise pas pour acheter des armes, pas pour acheter des équipements, pas pour entraîner, mais pour généraliser la corruption en distribuant des grades, en mettant des enfants, des responsables politiques dans l'armée, en violant les processus de recrutement, de formation. Et, et concernant la transition, euh, par rapport à votre rencontre de la, avec la CDAO de ce matin, est-ce que euh, vous avez eu le sentiment ou peut-être même l'expression de la CDAO disant qu'eux, ils sont satisfaits de leur côté Vous savez, la, la communauté internationale, à un discours qui est le même dans tous les pays, aussi longtemps que les puissances étrangères ne sont pas mécontentes du régime en place. Vous avez entendu le président français dire que les dossiers de la transition ont fait en trois mois plus que les gouvernements précédents en trois ans. Vous avez vu la communauté internationale soutenir l'ancien régime, de Jibri qui était à bout de bras jusqu'à sa chute. Nous l'avons expliqué aux ambassadeurs ici, quand vous dites qu'il est élu démocratiquement, mais l'élection ne donne pas un permis ils n'ont pas un droit de vie ou de mort au président sur les populations. L'élection, c'est un permis pour conduire les destinées de la nation. Mais l'élection, la démocratie ne se résout pas à l'élection. Lorsqu'un président est installé, il promet la sécurité. Au moment où il s'installe, vous avez l'insécurité résiduelle à Kidal. Sept ans après, vous avez 80% du territoire qui échappe au contrôle de l'État. Vous avez une oligarchie familiale qui a pris toutes les institutions en otage. Les 50 à 60% des fonds alloués aux forces armées de sécurité sont détournés par cette oligarchie. La justice est verrouillée, les résultats des élections sont triqués. Quand la population sort pour manifester, on envoie les forces antiterroristes aller la tuer, tirer sur elle. La corruption s'est généralisée au point qu'il y a des ambassadeurs qui sont même sortis de leur devoir de réserve en disant qu'ils ne conseilleront à aucun citoyen de leur pays de venir investir au Mali à cause de la corruption. Mais on a dit aux ambassadeurs, quand vous avez un régime comme ça, vous ne pouvez pas venir nous dire qu'il faut les garder en place des peuples se sont soulevés contre des régimes en Europe, en Europe de l'Est, en Europe centrale. Les Occidentaux les ont soutenus. Pourquoi au Mali, un régime comme ça qui est en train de conduire notre pays dans l'abîme, qui refuse le jeu démocratique, qui tue ses citoyens, qui détourne tout, vous voulez que le peuple le maintienne Le peuple s'est soulevé, il a fait partie. Et les militaires, malheureusement, qui ont récupéré ce peuple, se sont mis encore dans les mêmes jeux avec la communauté internationale. Donc tous les discours que nous entendons, c'est de dire que la transition se passe pour le meilleur du monde. Que c'est le même genre de discours qu'on a tenu sur le Mali pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'on est tombé dans la catastrophe. Pour vous, euh, les, le calendrier des élections annoncées n'est pas crédible Il n'est pas crédible. Et si on fait les élections dans ces conditions, le pays va se retrouver dans une crise politique et sociale, soit immédiatement avant soit pendant ou après. Les autorités issues de ces, de ces, dans ces conditions-là ne pourront pas gérer le pays dans la stabilité. Nous, on a même le sentiment, pour M5 que c'est ce que certaines puissances cherchent. Parce qu'en fait, toute la stratégie, c'est la dislocation des États-nations, c'est d'avoir des petites principautés ethniques avec lesquelles on peut, gérer, on peut, on peut gérer, négocier directement, des contrats pour faire ce qu'on veut. Personne n'est dupe. L'objectif stratégique de toute cette campagne d'affaiblissement quand vous voyez un régime corrompu, qui détruit, qui tue son peuple, vous le, vous le soutenez pour le maintenir au pouvoir. Ce n'est pas pour ce peuple-là, c'est certainement qu'il y a des intérêts inavoués et inavouables. Est-ce que ce n'est pas parce que la classe politique malienne est divisée et est incapable de se réunir autour d'un projet commun au nom de, de l'intérêt général Une classe politique, pour qu'elle se réunisse, il faut qu'il y ait des principes et des règles. Les, les, les règles communément reconnues dans l'histoire des sociétés, c'est que quand il y a un changement de régime, les forces qui ont conduit le changement, c'est elles qui sont chargées d'implémenter le changement. Ce qui est arrivé au Mali, c'est jamais vu dans l'histoire. Et la communauté internationale soutient ça. Vous avez un régime corrompu, un régime qui a trahi son peuple, un régime qui, qui a trahi ses engagements, qui tombe. Le lendemain, c'est les tenants de ce régime qu'on prend pour dire qu'il faut conduire le changement. Mais ce n'est pas pour faire le changement, ça c'est pas la classe politique. Ce sont les militaires qui ont confisqué le, le pouvoir du peuple. Soutenu par la communauté internationale pour des intérêts inavouables. Je qu'est-ce que ça apporte à la CEDAO de venir nous dire que tout se passe bien au Mali Alors que tous les Maliens disent que la transition a échoué, elle est bloquée. Mais quand vous partez dans les forums internationaux, tout le monde applaudit la transition. C'était exactement le modèle dit démocratique du Mali, mais avant l'effondrement de 2012. En Afrique, on prenait le Mali pour le modèle, parce que c'était ça que la communauté internationale voulait, alors que le fruit était en train de pourrir à l'intérieur. Tout le monde le voyait. Et quand le régime est tombé, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il y a des forces internationales qui sont venues en disant que c'est pour aider à combattre les mouvements armés. Mais au contraire, ces forces sont venues aider ces mouvements à se reconstituer au point qu'ils sont plus puissants de l'État. Entre-temps, les mouvements terroristes sont venus s'incruster et ils ont pris le terrain. Lorsque les puissances étrangères sont venues au Mali, s'ils si avaient aidé exactement comme le Mali a demandé, à libérer le nord des mouvements armés, des mouvements terroristes, des mouvements eh, eh, séparatistes, qui avaient fait des accords avec les mouvements terroristes, donc se sont disqualifiés moralement historiquement. Mais pourquoi ils ont empêché l'État malien d'arriver à Kidal Ils sont allé concocter des accords avec des composants des mouvements terroristes et des mouvements séparatistes. Mais on voit que récemment au Tchad, euh, l'armée tchadienne tient toujours le coup, malgré le décès du maréchal euh, Idriss Déby-Itno. Est-ce que par rapport au Mali, ce n'est pas parce que le Tchad avait quand même une certaine force euh, au niveau de son armée Le problème, c'est que le Tchad est venu comment Je fait un rappel. En 2013, le gouvernement malien a demandé l'intervention de la France pour l'aider en appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires au sol. Cet accord a été respecté à Kona à Gao, à Tomboku. C'est les soldats maliens qui ont libéré le territoire, qui ont fait le corps à corps avec les terroristes, jusqu'à l'entrée de Kidal. Mais c'est à l'entrée de Kidal que l'armée française a interdit à l'armée malienne d'aller au-delà d'Annefis. De Qu'est-ce qu'elle a fait C'est elle qui a fait appel aux Tchadiens, c'est pas le Mali c'est la France qui a fait venir les Tchadiens, c'est la France qui a fait venir eh, la Minusma, et les soldats français, 4000 sont venus alors qu'il n'était pas prévu de soldats français au sol. Ils ont fait venir 4000 militaires. Avec un billet d'un milliard de francs, se pas partout. L'État malien était interdit de rentrer à Kida. Donc c'était les forces internationales, les Français et les Tchadiens. Mais après maintenant, on retourne ça pour dire oui, les Maliens ne pouvaient pas citer les Tchadiens. Mais la droite de l'infographie, les Maliens le connaissaient plus que les Tchadiens. Avant la déliquescence de l'armée malienne, pendant les 30 années dites de démocratie. Personne ne devenait lieutenant ou capitaine de l'armée malienne. Si tu n'as pas fait deux ou trois ans dans les efforts. Les maliens ne le connaissaient plus. On a orchestré tout un processus de dénigrement de l'armée avec des présidents qui ont travaillé à émasculer, à dévaloriser notre armée. Et les accords au moins qu'on a signés, on ne les a pas respectés. Qui a empêché l'armée d'aller à Kidal Qui a aidé les terroristes à se réorganiser Qui a aidé les séparatistes à se réorganiser Les maliens sont reconnaissants aux Tchadiens pour le travail qu'ils ont fait. Mais en réalité, toutes les forces internationales ont intervenu au Mali pour aider à lutter contre les terroristes. En 2013, l'insécurité était résiduelle à Kidal. Sept ans après, elle s'est généralisée dans tout le pays, dans la sous-région. Donc ça veut dire que cette politique, elle a échoué. Les personnes ne veulent faire le constat. On continue, non, il faut continuer, il faut appliquer l'accord. On a signé l'accord, ça devait être l'accord d'Alié. Ça devait être appliqué en deux ans. On est dans la année. Il y a des forces qui ont intérêt dans la désintégration de l'État malien. Il faut avoir des dirigeants irresponsables, immatures, qui n'ont pas de culture politique. qu'on manipule des réunions à réunion, on leur donne des satisfactions. Si le Mali est bien gouverné, le Mali c'est l'exemple de démocratie, la transition se passe bien, on leur a Jusqu'au prochain, jusqu'au 50 dans le prochain tour. Oui, euh, euh, Monsieur Maïga, on sait que le, le problème du Mali, ce n'est pas un problème communautaire. Comme vous le savez, vous, vous êtes du Nord, aussi, je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez dire, euh, qu'est-ce que vous pourrez dire à nos auditeurs, ceux qui vont vous écouter, que le problème du Mali, ce n'est pas un problème communautaire Vous savez, il a, y a des forces. Qui ont intérêt à instrumentaliser les sentiments communautaires et religieux à des fins politiques et géostratégiques. La rébellion, l'un des arguments fallacieux et qu'on a avancés pour soutenir la rébellion, c'était de dire que les communautés tuareg et arabes étaient, étaient victimes de discrimination. Ce qui est faux et ce faux vous allez prendre toutes les populations du nord du Mali, les soreilles, les Pulles, les Bella, les, les Bambara, les Pulles, les Arabes, les Touaregs. Tous font 10% de la population du Mali. Mais il n'y a pas de haute fonction au Mali que les, les populations du Nord n'ont pas occupée. On a eu des premiers ministres Touareg. On a eu des présidents, vice-présidents de l'Assemblée. Des présidents des hauts conseils de collectivité des de Touareg. On a eu des ministres dans tous les domaines. On a des officiers supérieurs. Mais qu'est-ce qu'on a dit après On a dit oui, qui qu sont marginalisés. C'est des discours qui sont utilisés toujours pour opposer les gens. Donc l'instrumentalisation du sentiment communautaire et du sentiment religieux pour fuite à certains. Et c'est comme ça qu'on a utilisé pour opposer soi-disant les les Dogon. Vous savez qu'en 2013, lorsque l'opération Serval est intervenue, celui qu'on appelle Amadou Koufa, Iyad l'avait désigné comme l'imam de Konna. Quand l'opération Serval euh, est intervenue, mais avec tous ces talibés et les Iyad, ils ont pris la route Gao pour monter jusqu'à Kidal. Pourquoi l'opération Serval les a laissés partir Ils sont allés se préparer pendant deux ans, pendant qu'on a interdit à la même Malienne de rentrer à Kidal. Ils sont allés se réorganiser. Et à partir de 2015, ils sont redescendus. Qu'est-ce qu'ils faisaient au début Ils envoyaient leurs les, les, les, les, les agents, aller assassiner. Les leaders peuls, les chefs religieux, les chefs traditionnels, pour terroriser la communauté Peul. Pendant près d'un an, qu'est-ce que notre gouvernement a fait Il sous traite la sécurité. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils partaient, ils tuaient d'abord les peuls, ils les terrorisaient pendant un an. L'étape suivante, ils partaient s'attaquer au Dogon. Ils attaquent les villages, ils les brûlent, les grignent. ils vont se cacher dans les hameaux peuls pour provoquer une réaction. C'est comme ça que l'engrenage est parti. Et puis après, on a dit oui, qu'il y, y a des conflits communautaires. Il n'y a jamais eu de conflit communautaire au Mali. C'est des choses qui sont instrumentalisées par des forces qui ont intérêt dans ça parce que la stratégie à long terme, c'est la désintégration de l'État malien et même de certains États africains. Euh, dès la semaine prochaine, il y aura un calendrier des activités de mobilisation populaire qui va être rendu public et le tout doit culminer à l'occasion de l'anniversaire, l'an 1 du M5, le 5 juin 2021. Et c'est des activités de mobilisation dont la finalité, c'est d'abord de rendre compte au peuple malien du résultat de sa lutte, qu'est-ce qui a été fait de sa victoire, et surtout imposer la rectification de la trajectoire de la transition pour obtenir une véritable refondation de l'État malien. Et le message qu'on lance à tous nos militants, à tous nos sympathisants et à beaucoup de Maliens aujourd'hui de l'intérieur comme la diaspora. Tous ceux qui ont le souci du Mali, en dehors même du d'Iamsen, aujourd'hui sont appelés à se mobiliser pour imposer la rectification de la transition, pour revenir aux fondamentaux pour lesquels le peuple s'était soulevé en 2020.